Bonsoir et bienvenue au septième épisode du Grimoire du Phénix Sacré. Bon, cette vidéo sera un petit peu hors série spéciale parce qu'il s'agit d'une vidéo coup de gueule suite à des événements récents. Donc, Jingle. Et c'est par une musique Game of Thrones... Que cette vidéo commence car les événements récents que je viens de vivre sont dignes d'un game of thrones et après conseil avec des amis euh, irl dont je suis proche bon, j'ai décidé d'extérioriser dans cette vidéo ces choses là alors pour ne pas rajouter de drama au drama qui se sont produits il n'y aura aucun screenshot aucun nom cité rien de tout ça c'est juste un coup de gueule global contre la communauté pokémon française il faut dire que les habitants de Kalos, contrairement aux Unitiens, ont un don pour s'en se mettre plein la gueule et se tirer des balles dans leurs pieds. Euh, il suffit de très peu pour qu'une rivalité ou une concurrence apparaisse, alors que de base, nous sommes tous ensemble pour travailler dans des projets Pokémon fan game à but non lucratif, faits sur notre temps libre pour du loisir. Donc il n'y a aucun enjeu majeur, C'est pas un emploi, de l'argent qu'est un jeu, sa famille, sa femme... Euh... Ou être millionnaire. Non, il n'y a même pas d'enjeu financier, c'est juste un nom, une web réputation euh, sur un fan game. Et en France, on a un don. Pour se tirer des balles dans les pieds et se faire la guerre. Pour des histoires d'ego, de domination, d'influence, de pouvoir, c'est.. Et euh, c'est incroyable. Le premier drama qui s'est joué à Noël, ben, j'ai été badi de la plus importante communauté de making euh, Pokémon française, c'est pas compliqué. Alors même si actuellement c'est en stade de convalescence, il euh, y a des plumes qui sont définitivement perdues, on reconstruit pas euh, comme avant un bâtiment qui a été détruit. Et là plus récemment un autre drame, quasiment avec euh, de la même manière s'est déroulé dans un cercle, une communauté plus proche. Ben, je viens de découvrir que deux amis en qui je voyais une totale confiance, dont un ami IRL, et ben, ils m'ont trahi. Et mon moral, euh, voilà quoi, il baisse. Hein. Bref, vous l'avez compris, du 100% Game of Thrones, euh, digne d'un mauvais film. Euh, mais bon, ainsi est la vie. Il faut que j'en retienne les leçons. Et ce que je retiens, c'est que d'une part, ben, rejoindre une communauté trop nombreuse, il y a forcément des divergences d'opinion, on ne peut pas tous s'entendre. Et il suffisait qu il y ait en plus, qu'il y ait le coronavirus qui tombe avec la quarantaine généralisée de tout Kalos... Plus personne n'a le droit de sortir de chez soi, et qu'est-ce que les gens font quand ils ne peuvent pas sortir de chez soi Ils sont en colère, ils sont stressés, et où ils vont se défouler Sur Internet Bon voilà, les patients se sont défoulés. Hein. Ça, ça concorde parfaitement avec le début de la quarantaine en France. Alors que cet afflux de temps libre grâce à la quarantaine on aurait pu être en contraire à un formidable moment pour tous avancer encore mieux dans nos projets Pokémon. Cette expérience m'a montré que bah, mon point faible des relations sociales du fait de mon syndrome d'Asperger, dont, pour information, le créateur de Pokémon Satoshi Tajiri a aussi, bah, ça se retourne contre moi dès qu'une communauté trop grosse doit être gérée. Euh, voilà, bah, mon franc-parler, le fait que je dise toujours la vérité, même si ça va déplaire à la personne, et qu'il va m'en mettre plein la gueule après, bah, ça se retourne contre moi dans ce genre de situation. Donc voilà pourquoi je vais me recentrer sur moi-même, dans mon, mon premier cercle, équipe. Idem au niveau des allégeances, c'est une relation sociale qui me dessert beaucoup. Bah, ayant un esprit libre et critique et un grand sens de la justice, bah, je ne supporte pas de voir euh, un faible se faire euh, matraquer par un fort. De même que lorsque quelqu'un d'influent va dire euh, « tel, un tel est une personne malveillante, méchante, euh, bah, tout, imaginez toutes les masses basses que vous voulez, euh, vous devez la bannir, la détester à votre tour, blablabla bla ». Bla. Bah moi je suis du genre à ne pas suivre le troupeau et à plutôt me faire ma propre opinion sur la personne en question Plutôt que de la de me mettre à la détester gratuitement et aveuglément Et souvent bah, je remarque que la personne n'est pas si mauvaise que ça, qui a des raisons Et du coup je discute avec elle, je vais faire un rôle d'ambassadeur, de médiateur entre les parties qui sont en conflit Et le fait de mettre de faire ce rôle d'ambassadeur, bah, je me mets dans le no man's land en plein milieu Et à chaque fois bah, je me fais euh, tirer à vue des... par les deux camps parce que j'essaye de réconcilier Mais les gens... Il suffit d'un dédécon qui, dans cette, cette initiative que je prends de faire le messager, de prendre les doléances des gens pas contents, voient, le voit comme une trahison. Et du coup, je suis traité, euh, condamné à mort euh, pour autre trahison parce que t'as parlé avec un ennemi alors que j'ai décrété que cette personne était euh, ostracisée. Euh. Voilà, c'est un jeu, c'est du Game of Thrones, encore une fois de plus. En, ensuite, la seconde chance que je retienne, c'est que voilà, les allégeances ne sont jamais acquises. Une personne que tu as aidée pendant des heures, des journées entières, tu as travaillé sur son projet pour lui donner un coup de main et en final, tu découvres qu'ils ne sont plus tes amis. Ben, bah, ça donne quelques regrets. Bon, ce qui est fait est fait. Je ne reprends jamais ce que j'ai donné, hein. ça c'est un mot d'honneur pour moi. Mais à l'avenir, maintenant, euh, j'ai remarqué que je me suis négligé moi-même en aidant les autres, très souvent dans un but complètement désintéressé, je demandais rien en retour. Ben... Maintenant, il va falloir que je me consacre à moi-même. J'ai perdu... consacré trop de temps aux autres et en détriment de mon projet. Donc voilà, je vais me recentrer sur moi-même et mon équipe. Donc ça va être la première bonne résolution. Néanmoins, c'est un point d'honneur qui me tient à cœur. Toutes les ressources de Pokémon de Sacré de Phénix qui sont faites par mon équipe ou moi-même seront et resteront toujours libres de droit Il n'y a aucune notion de blacklist, de whitelist. C'est international. Tout le monde peut en profiter, pas de jaloux. Ben, la preuve, j'ai partagé il y a quelques jours le Teal Set utilisé dans Pokémon de Sacré de Phénix, qui est le fruit de dizaines voire centaines d'heures de travail. Voilà, c'est libre de droit, vous pouvez en profiter. Le partage libre de ressources, ben, c'est l'une des manières les plus simples de contribuer à la communauté Pokémon. Ça me prend pas beaucoup de temps libre personnellement. Voilà, Là où je voulais recadrer les choses, c'est que ben, je me consacrerai plus personnellement sur un projet de quelqu'un d'autre euh, pendant des heures. Parce que ça s'est à chaque fois fait au détriment de mon projet, je n'attendais rien en retour. Donc voilà, je vais me recentrer sur mon équipe et vraiment me concentrer sur mon projet à moi. Bon, le fait aussi que beaucoup de ponts sociaux ont été coupés de force très souvent, ben, faut que je regarde le bon côté des choses en final. C'est du temps libre libéré, j'ai plus besoin de participer en discussions, en débats divers, euh, qui, qui mine de rien, par rapport à mon, à mon handicap, ben, c'est difficile à gérer tout ça. Mine de rien, regardant le bon côté des choses, je me retrouve délesté, allégé de toutes ces contraintes sociales. Et qui sait, c'est peut-être ces événements-là qui vont faire que mon projet va enfin avancer, puisque je vais pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Rétrospective intéressante, j'ai remarqué dans mon passé que les seuls projets qui ont fonctionné, bah, c'est les projets dont j'étais seul ou le chef. Je pense notamment à... À l'expérience seigneur des anneaux où j'ai été le chef de la guilde l'ordre des Valars. une magnifique expérience qui a quand même duré trois ans magnifique aventure et ça s'est terminé par la porte royale bah, c'est moi qui bon là c'est du jeu c'est même pas aucune dispute rien à la fin hein. bah, j'ai pris ma retraite et j'ai passé la passation alors que tout le monde euh, disait euh, je souhaite rester avec toi non reste euh, bah. bon mais j'ai fait mon temps sur le seigneur des anneaux online voilà belle expérience et donc, raison de plus pour vraiment me concentrer dans mon équipe. Et c'est pour ça que dans l'avenir, bah, je vais recruter bah, probablement des uniciens. Qui ont eu un sens de la loyauté euh, beaucoup plus poussé. Bon, même s'ils parler anglais, c'est pas évident pour moi. Mais c'est avec ça qu'il y a les plus beaux résultats. Puis quand je vois comment sur DeviantArt, euh, j'ai du succès. Bah, D'ailleurs, on va faire la rétrospective de tout ce qui a été fait les trois derniers mois. Euh, DeviantArt, ben voilà euh, ça produit toujours, bon je suis qu'à 50% de rendement depuis 3 mois comme je l'ai dit mais j'ai eu 20 images 20 nouvelles images en 3 mois euh, dont certaines ben voilà, notamment les maps qui ont énormément hypé, donc preuve que du côté du Nice, euh, mon projet plaît. voilà j'ai un record à 6600 vues, donc ça y est ben, je commence à avoir quelques retours euh, du côté de Poké Community. donc c'est pour ça que je vais me tourner de l'autre côté de l'Atlantique ou d'un point de vue... Euh, de Keltios, euh, l'océan Serenaïde <rire> de mon univers autre chose importante que je vais vous annoncer ben, bon, ça date du 23 décembre bon, malheureusement des, des événements de cette époque ont fait qu'il n'y a pas eu d'annonce ou de vidéo, ben, la première démo du fun game est sortie le 23 décembre 2019 date euh, du premier anniversaire ennemi donc ça faisait 18 mois tout rond que le projet était sorti, donc c'était au sol 6 d'hiver euh, à l'époque c'était la démo 1.0 qui a été choquéisé euh, par euh, le youtubeur Maver euh, le, en day one. Donc d'ailleurs, c'est le seul vidéo, le seul vidéaste qui m'a fait une vidéo de mon fun game. Donc profitez-en. Hein, euh, c'est ici. Bon, il a joué à la version 1.0. Actuellement, c'est la version 1.3 qui a les, les dernières maps terminées. C'est la, la seule différence. Donc vous voyez, le projet, ça y est, il existe officiellement. Il y a une démo publique. Donc mine de rien, même s'il y a eu euh, des épreuves à affronter. Le Projet n'est pas abandonné, il, il est toujours sur les rails. D'ailleurs, petit coq à l'âne, ce que je viens juste de m'en rappeler, ben, preuve que mon projet se suscite de l'admiration du côté du Nice. Il y a quelqu'un, donc Trifindo, qui a fait ma map de, pour Sylvestre en format euh, Nintendo DS, donc en 3D, donc euh, de sa propre initiative. Hein, ça sort du chapeau magique. Donc c'est pour cela que, voilà, vous pouvez voir euh, le lien est ici, Trifindo, à l'auteur, voilà. Si ça vous t'intéresse de voir la vidéo, bah la voici. D'ailleurs, on va se quitter sur, euh, sur ce gros plan. Euh, pour vous annoncer que il va sûrement y avoir du recrutement dans la prochaine vidéo. Je cherche notamment des pixel artistes bah, pour euh, faire les pixel art des Fakémon et formes régionales euh, réalisées par notre merveilleuse artiste Esselia et un codeur pour coder euh, toutes les féatures euh, propres à Arkeltios. et même si ça peut rendre service à PSDK, ben, tant mieux hein, ça sera une bonne nouvelle hein. voir qui c'est, bah, quand je vois ce genre de vidéo que vous voyez euh, là en train de tourner hein, bah, je me dis mais pourquoi pas de voir mon Sacré de Phoenix en 3D c'est la preuve que c'est possible, il a réalisé ma map euh, pratiquement fidèlement euh, quand je vois ça je me dis euh, bra bravo je suis en admiration euh, ça donne des étoiles derrière le, derrière, devant les yeux, là. Donc, un grand merci à Trifindo, un grand merci à Maver pour avoir showcasé euh, des pans de mon projet. Ça fait vraiment plaisir de savoir que, ouais, regardons pour décroter des choses, il y a des gens qui croient en moi, qui admirent mon projet. Et ben bah, qui sait, ça sera peut-être même un projet en, 3, en 3D. Hein. Qui sait, si j'évolue sur Godot, euh... voilà, j'y... Allez en tout cas, merci d'avoir regardé. Bon, j'espère que ça vous a pas trop démoralisé cette vidéo. Mais bon, j'avais vraiment besoin de m'extérioriser et de mettre ces choses en clair. Allez, donc la prochaine vidéo sera sûrement plus joyeuse. Et j'espère que cette fois-ci, ça va repartir de, dans mon pied. Bon. Allez, à plus pour de nouvelles aventures sur les terres celtiques de Keltius.